Le 30 juin 2022, l'ANAP organise une édition exceptionnelle de son université. Exceptionnelle à l'image de la période que nous vivons depuis plus de deux ans, exceptionnelle comme fut la réponse du système de santé à la crise. Malgré cet engagement sans faille, notre système de santé fait face à des enjeux de performance majeurs cohésion territoriale, attractivité, soutenabilité financière et transition écologique. Le 30 juin, nous partagerons les très nombreuses expériences et réussites de notre système de soins, nous irons également chercher l'inspiration chez celles et ceux qui éclairent les nouveaux chemins de la performance, intellectuels, innovateurs et leaders venant parfois d'autres secteurs. Jérôme Fourquet de l'IFOP livrera son analyse des enjeux territoriaux auxquels doit répondre le système de santé. Laetitia Vito de Welcome to the Jungle décryptera les évolutions majeures du monde du travail qui ont un impact considérable sur l'organisation du système de santé, Jean-Marc Borello du groupe SOS partagera avec nous son regard sur la transformation de l'offre médico-sociale, ou encore Nicolas Bouzou, économiste, Gabriel Alperne, philosophe et bien d'autres mettront en perspective ces nouveaux chemins de la performance. Je vous donne donc rendez-vous le 30 juin autour d'un programme passionnant pour tracer ensemble les nouveaux chemins de la performance.